C'est bon ça tourne là Ouais c'est bon ça tourne euh, Attends, pourquoi je tourne Pourquoi j'ai allumé la caméra déjà attends, on, est le, on est le combien Ah, oh, on est le 15 septembre et il est exactement 16h06 D'accord Pourquoi j'ai l'impression d'oublier un truc Oh putain J'ai oublié l'anniversaire d'Undertale les gars, c'est l'anniversaire d'Undertale. Oh, bah, ouais, c'est lundi, faut que je fasse un truc. C'est l'anniversaire d'Undertale. Attends, faut que je prenne une musique là. Vite, non. Oui. Vite. Oh, c'est l'anniversaire d'Undertale. Waouh. Attends, attends, attends, attends. faut que je fasse un autre. Truc. Vite. Sainz danse pour tes abonnés. Sans. Oui, Sainz danse pour putain T'es mis Oui. oui. C'est trop bien. On n'entend rien, vas-y, mais je suis mort, je sais pas où je suis. Ah je meurs, bon bah tant pis, allez, salut. Ah.